Voulez-vous trouver un emploi dans un secteur porteur Avez-vous le niveau terminal tout profil confondu Alors, le Centre d'enseignement professionnel CEP de l'Université Nongo conakry UNC met à votre disposition des formations professionnelles dans les BTS suivants. Logistique et transport, comptabilité et gestion, maintenance informatique et réseau, marketing et e-commerce, assistant de direction. Au sein de notre CEP, la formation d'une durée de trois ans allie la théorie et la pratique. À l'UNC, obligation est faite à chaque apprenant de suivre et réussir une une formation en informatique aboutissant à une certification internationale en Microsoft, Sage, Sari et Cisco. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées. Choisir ces formations qualifiantes, c'est l'insertion professionnelle garantie.